Chers amis, bonjour, ici Guy de Lafortelle, je rédige le service d'information économique et financière « L'investisseur sans costume » et j'ai la chance aujourd'hui d'être invité par Michael de Planète 360 pour une série de vidéos qui vont être essentiellement sur un thème monétaire et nous allons commencer à parler aujourd'hui d'argent liquide. Je vous invite à vous abonner à sa chaîne et puis aussi à mon service d'information les liens sont en description, abonnez-vous, on va parler donc aujourd'hui d'argent liquide, on va aussi parler de blockchain, on va parler de taux négatifs, et on va aussi faire une vidéo complémentaire sur l'assurance-vie. On avait déjà tourné une vidéo il y a un mois ensemble, qui a suscité beaucoup de réactions. Donc ça, c'est le programme des prochains jours et prochaines semaines. Je crois que Mickaël, tu as prévu de diffuser plutôt le dimanche matin, alors voilà le programme des dimanches matin. Si ça vous intéresse, abonnez-vous. Et donc, nous allons commencer à parler d'argent liquide. L'argent liquide, c'est un sujet que je connais très bien, que je traite depuis longtemps, et notamment les risques de disparition et de fin d'argent liquide, qui est un sujet euh, qui trotte dans l'économie mondiale depuis au moins 2015, et même avant, mais moi ça fait au moins depuis 100 là que je le couvre, euh, et euh, qui, petit à petit, monte un petit peu comme euh, la grenouille dans le pot d'eau chaude, sans qu'on fasse bien attention. Parce que généralement, quand on parle d'argent liquide, on dit toujours « attention, on va vers la fin de l'argent liquide ». J'ai un peu envie de vous dire, on n'est déjà pas très loin, on a déjà fait 90% du chemin. Euh, je vais vous raconter une petite histoire euh, qui a, a bientôt 10 ans, à une époque où j'avais pris un travail en Suisse, et je devais aller m'installer en Suisse, euh, où les loyers coûtent très cher, et j'avais une grosse caution à payer, il devait y en avoir pour 9 ou 10 000 francs suisses. Et j'étais en France, je devais déménager, le lendemain j'avais ma camionnette, et j'avais juste euh, peut-être 48 heures pour euh, faire un virement. Et euh, l'agence suisse, euh, qui était un petit peu archaïque, euh, ne permettait pas de faire de virements internationaux. Et je n'avais pas très bien compris comment ça marchait, j'avais été voir ma banque, euh, avec le bon versement qu'ils m'avaient fait, la banque avait essayé, ils n'avaient pas réussi. Du coup, je leur avais dit « c'est pas grave ». Donnez-moi des espèces en euros, j'irai les faire changer le lendemain en Suisse, et puis je pourrai payer ma caution comme ça. Et là, je vois encore la banquière me dire, et il y en avait, je vous dis, pour 9000 francs à peu près, la banquière, donc euh, l'équivalent, on va dire que c'était à peu près, un peu moins, 8000 euros, on va dire. La banquière me dit, mais vous n'y pensez pas 8000 euros Je sais pas ben quoi, j'ai l'argent sur mon compte, vous savez pourquoi je vais l'utiliser, j'ai le bail, j'ai tout, pourquoi vous ne pouvez pas me donner cet argent mais c'est totalement impossible. Il faut faire, il faut faire une demande, il faut commander les espèces, ça va prendre 15 jours. Je vais vous faire un rapport trac fin pour être sûr que vous n'êtes pas en train de faire de la fraude fiscale. Impossible d'avoir 8000 euros. Je reconnais, une somme. Mais bon. Eh ben, le lendemain. Heureusement, j'avais la chance d'avoir de la famille là où j'allais m'installer euh, en Suisse. J'ai été voir euh, un cousin euh, à qui j'ai pu faire le virement et qui, lui, et, et, et m'a pris bras dessus, bras dessous pour aller dans sa petite succursale de banque. Un petit truc tout petit. Et je vois encore un, un banquier, un bon banquier suisse, vraiment tout caricatural, qui sort une petite boîte en fer, une boîte de dinette avec une petite clé comme ça, un hein, truc, qui ouvre sa, qui ouvre sa boîte. Qui sort des liasses de billets de 1000 francs Il y en avait pour peut-être 500, 600 000 francs, c'était énorme, je vois encore sa boîte en fer à peu près de cette taille-là, remplie de billets de 1000, de billets de 200, de... Et puis, il compte comme ça, ces 9 billets, pouf, pouf, pouf, et il les donne. Et ça, en fait, ben... Bah... Dans un pays comme la Suisse, c'est absolument normal. Alors après, vous pourrez me dire, et vous aurez sans doute raison, que la Suisse a un historique de blanchiment un petit peu trouble et que c'est pas forcément un bon exemple. Mais en l'occurrence, c'était comme ça en France, il n'y a pas si longtemps que ça. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus, déjà il y a 7 ou 8 ans, on ne pouvait plus aller voir sa banque et retirer une somme conséquente de 7 8 000 euros comme ça. Et euh, bien évidemment, L'argument premier qu'on vous donne, mais c'est absolument normal, que pensez-vous Toute cette somme-là, ça sert à de la fraude fiscale, à du blanchiment d'argent, des... ça finance le terrorisme, c'est absolument... C'est normal. Et je suis tout à fait d'accord. L'argent liquide finance le terrorisme, finance le blanchiment, enfin, sert de blanchiment et sert à faire de la fraude. C'est vrai. Mais ça sert beaucoup moins que les banques, en fait. C'est le truc qui est extraordinaire. Moi, je veux bien qu'on supprime l'argent liquide parce que ça finance le terrorisme. Mais il faut supprimer les banques dans ces cas-là aussi. Parce que les banques financent incroyablement plus le terrorisme, le blanchiment et tout ça que l'argent liquide. Alors ça tombe bien. Il y a quelques jours, il y a le Consortium International des Journalistes de Pseudo-Investigation, parce que leur étude n'est pas très sérieuse, enfin, qui, qui a trouvé ce qui est que entre de, sur les 20 dernières années à peu près, il y avait eu 2000 milliards, je ne sais pas si c'est des euros ou des dollars, de blanchiment euh, dans le monde. Enfin, ce qu'ils ont trouvé, il y en a eu beaucoup plus, ne vous inquiétez pas. Par les banques, c'est ça qui est important. Euh, 2 000 milliards. Et encore aujourd'hui, le... et vous savez quoi Bon, la première chose, c'est qu'au fait, on, on le sait déjà, ces choses-là. Hein, ça ça n'étonne en fait personne. D'ailleurs, je, je n'ai pas beaucoup entendu parler, ça a fait plutôt flop. Parce que, bah oui, merci, on le savait déjà. Et surtout, vous avez eu un communiqué de Deutsche Bank. Deutsche Bank est la banque la plus pourrie de toutes, mais de très très loin. Celle qui est vraiment, elle est de toutes les coteries, tous les mauvais coups, et toujours jusqu'au coup. Leur réponse, c'est « Ah ben oui, mais on, on savait déjà tout ça ». Ils disent même pas euh, non, ils disent non mais vous exagérez, ils disent même pas vous exagérez, ils disent on savait déjà. C'est extraordinaire. Et donc, vous voulez supprimer jour liquide pour terrorisme Pas de problème les gars, supprimez Deutsche Bank, commencez par là, vous marcherez beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Euh, je juste, je... pardon cette chronique va peut-être être un peu plus longue que prévu. Mais euh, y a, y a, c'est quelque chose, si vous voulez, donc ça date de toujours, si vous voulez, euh, À partir tant qu'il y aura de l'argent, il euh, y aura des dérives de l'argent. Il n'y a pas de problème. C est, c est, euh... Et ça a considérablement accéléré après 2008. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Mais après 2008, en 2008, les banques se sont retrouvées dans des situations catastrophiques. Mais absolument catastrophiques, à un point où même les banques centrales, on n'était pas tout à fait sûr que les banques centrales puissent les sauver. Et à tel point que les banques ont massivement, puisqu'on a les chiffres, recyclé euh, de l'argent aux États-Unis de la drogue et de l'argent col colombien par centaines de milliards, c'est de ça dont on parle, et en Europe, l'argent des mafias russes. On le sait, c'est quelque chose qui est écrit. Pour euh, la partie américaine, vous avez un très bon livre euh, qui s'appelle « Extra Pure sur euh, le trafic de cocaïne dans le monde et comment est-ce que les banques américaines ont utilisé l'argent de la drogue après 2008 pour se renflouer, et comment les centres névralgiques de financement de la drogue sont passés des îles Caïmans à New York et à Londres, hein, avec, vous avez, euh, les, les banques américaines qui ont passé des accords et qui ont payé des amendes considérables, je suis désolé, je n'ai pas, euh, pas les chiffres avec moi, euh, à cause de ça. En Europe, vous avez le scandale Danske Bank, donc la première banque danoise qui, via sa filiale estonienne et avec l'aide de Deutsche Bank, a, euh, il me semble qu'on est à plus de 200 milliards de blanchiment. Mais 200 milliards, si vous voulez, même avec des billets de 500 euros, vous n'y arrivez pas. Et donc, le terrorisme et tout ça, faut arrêter. Première chose. Deuxième chose, qui d'ailleurs, est l'argument qui prend un peu de, de, de, de valeur en ce moment, qui, qui monte, c'est... Ben, Arrêtez, on euh, même pas le terrorisme, on sait en voie d'obsolescence. Ça sert à rien le cash. Pourquoi on a, on a, c'est même plus qu'on a nos cartes de crédit. Maintenant on a nos téléphones, on a nos montres. Désolé, j'ai pas, j'ai pas mon, mon Apple Watch, <rire> c'est pas mon truc. Mais on peut payer avec sa montre. Pourquoi est-ce que vous voulez des espèces Ça sert à rien. Et c'est un truc, ça, parce que c'est euh, pareil, c'est un truc qui monte. Et moi j'en avais parlé à l'époque. Vous aviez le Comité d'action publique 2022 un truc qui avait fait un peu de bruit à l'époque, qui avait fait 22 propositions pour 2022, et qui, dans son article 16, sa proposition 16, disait « Nous souhaitons aller vers une société zéro cash pour simplifier les paiements, tout en luttant contre la fraude fiscale. » Donc, il ne faut plus de cash, parce que c'est beaucoup plus simple. Euh, et effectivement, c'est vrai, euh, le nombre de, de, de la part des paiements euh, en argent dématérialisé, que ce soit votre carte, votre montre, votre téléphone, euh, augmente considérablement, c'est tout à fait, fait vrai. vrai. Mais ce qui se garde bien de vous dire, c'est que la demande d'espèces augmente tout autant. Ah ben, c'est pas normal, c'est pas logique. Pourquoi est-ce qu'en même temps, on paye de plus en plus avec sa carte bleue et son téléphone, mais on veut de plus en plus de cash Ben oui, c'est normal. Parce que la monnaie a plusieurs fonctions. Elle a une fonction d'échange pour acheter sa baguette de pain, et elle a une fonction de stockage, de stockage de valeur. Et, et, et c'est une manière de stocker de la valeur, et qu'aujourd'hui, la demande de monnaie n'est pas une demande pour faire de la circulation rapide pour acheter sa baguette. On est absolument tous d'accord que c'est quand même vachement plus facile d'acheter sa baguette de pain euh, euh, avec une carte que de voir. Euh, alors ça, pas de problème, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin d'argent liquide. Il y a besoin de l'argent liquide pour le stockage. Et on ne parle pas de stockage de grands trafiquants, on parle de stockage de petits épargnants. Et, et du coup, on oublie totalement cette fonction d'argent liquide et cette demande. Le monde est en demande d'argent liquide de plus en plus. Et là, avec la crise encore, à tel point qu'en Allemagne, des banques sont obligées de construire des bâtiments entiers remplis de coffres pour pouvoir stocker cet argent liquide. C'est quelque chose, vous savez ce qu'on dit généralement, la mauvaise monnaie chasse la bonne. C'est ça ce que ça veut dire, la mauvaise monnaie chasse la bonne, c'est qu'on thésaurise la bonne et puis on se débarrasse de la mauvaise. La mauvaise monnaie c'est la monnaie dématérialisée, et la bonne c'est les espèces qu'on garde, qu qu garde pour soi. C'est ça ce qui est en train de se passer. Donc, il n'y a absolument pas d'obsolescence de la monnaie, il n'y a absolument pas de remplacement de euh, monnaie euh, de paiement par carte ou de paiement par espèce. Ce sont deux choses qui sont complémentaires, qui vont très très bien ensemble. Mais, du coup, euh, on peut se demander pourquoi ils font tout ça. Je voudrais vous, vous, vous citer encore quelque chose pour vous, pour vous montrer un peu d'où vient un peu tout ça. Euh, parce que on dit, mais les gens qui parlent de la fin de, du cash, c'est des gros complotistes. Ok, très bien. Pour, si vous faites ce que vous... J'aurais juste vous citer un rapport du, du FMI, du Fonds monétaire international, <coughs> pardon, qui a été publié en mars 2017. Ça fait déjà quelques années et qui émet une recommandation. On est encore, on est une recommandation, hein, c'est pas. Et qui dit, attention, là je cite, il semble préférable que la fin des paiements en liquide vienne du secteur privé et non du secteur public. D'un côté. Il s'agit simplement de vendre plus facilement un café, alors que de l'autre, il s'agit d'un choix politique contestable avec des arguments valides. Vous avez bien compris, le FMI est en train de dire que politiquement, vouloir tuer l'argent liquide est une hérésie, mais qu'en revanche, quand on peut faire passer ça sur juste « c'est plus facile de vendre un café ». Et bien évidemment, quelques mois après, c'est à peu près au même moment, vous avez le directeur général de Visa, Alfred Kelly, qui disait notre objectif est de supprimer l'argent liquide. Vous avez une espèce de collusion entre le pouvoir public et euh, le, le pouvoir privé, euh, absolument contre les intérêts, euh, les intérêts de nous tous, qui Demandons plus d'espèces. On demande tous à garder des espèces, on demande tous à pouvoir avoir cette sécurité des espèces. Alors la, la question qui se pose du coup est pourquoi Pourquoi est-ce qu'ils veulent, euh, est qu veulent absolument... Pourquoi est-ce qu'ils veulent absolument... Pourquoi est-ce qu'ils veulent forcer la fin des espèces Si vous voulez, moi je ne suis pas contre euh, que la part des espèces baisse parce que les paiements dématérialisés augmentent. Je ne suis pas contre, mais pourquoi est-ce qu'ils veulent forcer à ce point la fin de l'argent liquide Et ça, y a, la réponse est très simple. Ça s'appelle « Les taux négatifs et les taux profondément négatifs ». Et c'est quelque chose qui est construit et qui est, qui, est, qui est théorisé depuis au moins 2016. Vous avez un livre de l'économiste Kenneth Rogoff, qui est un ancien euh, économiste en chef du FMI, tiens donc, euh, d'Harvard, qui n'est pas un mauvais économiste d'ailleurs, il a fait quelques grosses bourdes, mais euh, Et son livre s'appelle euh, « The Curse of Cash »,« La malédiction du cash, la malédiction de l'argent liquide ». Et dans son livre, il explique noir sur blanc et il a écrit quantité de papier, de documents de recherche après, pour dire « le problème de l'argent liquide, c'est que ça empêche les banques centrales de fonctionner et de faire leur travail, et leur travail c'est de baisser les taux ». Nous sommes déjà à des taux zéro, déjà en 2016, on est proche des taux zéro. Lors de la prochaine crise, c'est Kenneth Rogoff qui vous dit ça dès 2016, lors de la prochaine crise, il faudra passer dans des taux profondément négatifs. Profondément négatif, chez Rogoff, ça veut dire entre moins 4 et moins 6%. Il varie un peu selon ce qu'il publie, selon son humeur, mais c'est moins 4 et moins 6%. Moins 4 et moins 6%, ça veut dire que tous les argents qui sont en banque, tout l'argent qui est en banque, doit payer tous les ans 4% à 6% à la Banque Centrale Européenne. Alors Jusqu'à présent, quand on avait des taux négatifs à moins 0,5%, moins 1%, les banques euh, en France faisaient à peu près tampon. Et puis, quand vous étiez dans des pays comme la Suisse ou l'Allemagne, un peu, un peu en France aussi, euh, sur les grands comptes, vous préleviez ces taux négatifs. Mais là, à moins 4% ou moins 6%, euh, il faut prélever les taux négatifs sur tout le monde. Alors il y aura peut-être... Alors au départ, on va faire ça petit à petit. Et éventuellement, vous aurez pour 5 ou 10 000 euros, on, on vous exonérera. Mais on va, c'est annoncé, lors de toutes les grandes crises, en 2008, en 2001, on baisse les taux. Les banques centrales, lors des crises, baissent les taux de quelque part entre 3, 4, 5%. On est déjà à zéro. Il est absolument normal, si on veut continuer, et qu'on ne veut pas faire de changement radical, mais qu'on veut continuer à faire ce qu'on fait depuis toujours, il faut baisser les taux. Il faut Et baisser les taux, ça veut dire vous amputer vos comptes courants, tout votre argent en banque, tout, tout, tout, même, même les assurances de vie, même les livrets A, ça va devoir y passer. On peut se poser des questions sur la manière, sur comment, sur la légalité, sur ces choses-là. Mais bon, à un moment, nécessité fait loi. Nécessité fait loi, et aujourd'hui, euh, l'arrivée des taux profondément négatifs, on va dire moins 4, moins 5% pour commencer, euh, est quelque chose euh, qui est de l'ordre de l'évidence euh, chez les professionnels de marché qui voient, euh, qui voient les grandes masses monétaires et qui circulent et qui voient. C'est une manière aussi de détruire le, le, le, le capital. Les, les, les, des gens très intelligents et très cyniques disent bah, « il a fallu qu'on injecte plein, plein, plein, plein, plein d'argent euh, pour surmonter cette crise, bah, c'est normal qu'on le reprenne, on va le reprendre, comme ça, euh, et on va le reprendre non pas de manière politique, concertée, en se demandant ben, comment euh, est-ce qu'on va rééquilibrer nos systèmes, mais de manière totalement inique, par une sorte d'impôt qui ne serait pas défini euh, par euh, la collectivité, par le politique, par la police, le, le, la, la, la cité, mais par la banque et par l'intérêt privé. C'est un impôt des banques, les taux négatifs. Et, et ça... Euh, pour ça, bien évidemment, il faut la disparition du cash, parce que si vous avez du cash qui, lui, euh, n'a pas d'intérêt, mais au moins, c'est zéro, c'est zéro. Et, et bien évidemment, si demain on vous dit votre compte courant, euh, c'est moins 4% tous les ans, bah, vous allez essayer de le, le, le retirer partout, en espèces, ailleurs, et, et autre chose. Et, et, et donc, bien, pour pouvoir, c'est ce que dit Rogoff, pour pouvoir mettre en place cet taux profondément négatif, il faut une coercition de l'argent liquide, alors il y, y a plein de modèles, C'est pas forcément une interdiction totale. Ça peut être, vous voulez retirer de l'argent liquide, pas de problème, on va vous prendre une taxe de 10% pour pouvoir avoir, on va vous prendre des frais, on va pouvoir. Mais il faut que cet argent liquide euh, soit maté. Et une fois qu'on a dit ça, ben, il va se passer deux choses. La première chose, c'est que vous avez la mise en place de cette taxe. Bon. Okay. Après, on peut se dire, euh, nous sommes dans des périodes exceptionnelles, euh, c'est très difficile, il faut faire des efforts, euh, on nous dit partout dans l'empresse que de toute manière, ce sont les épargnants qui vont payer. C'est une manière comme une autre. C'est une manière qui ne me plaît absolument pas, parce que ce n'est pas une manière politique, C'est pas une manière consensuelle, mais c'est une manière au contraire, dictée par des intérêts que, qui nous sont cachés. Mais c'est une manière. Mais Sauf que le problème de ce truc-là, c'est que, ça ne veut, ça veut pas pour autant rendre le système financier et ça va pas pour autant rendre les banques solvables. Nos banques sont en faillite, il n'y a aucun problème là-dessus. Nos banques sont en faillite virtuelle et euh, ce n'est pas parce qu'on va vous mettre des taux négatifs que euh, les, les, le système bancaire ne va pas finir par imploser ou s'effondrer. C'est un risque, c'est bien évidemment et c'est un risque qui est important. Ce qui est important quand on voit les masses de monnaies qui sont créées de manière absolument délirante. C'était déjà avant le virus. Hein. Le virus n'a fait qu'accélérer une tendance. Euh, et du coup, une fois que vous avez enlevé ces, ces, ces échappatoires que sont l'argent liquide, ces choses-là, qu -ce qui... et que votre système risque quand même de s'effondrer. Je ne dis pas qu'il va s'effondrer, mais c'est un risque. C'est ce qui s'est passé au Liban. Je crois que ça a dû passer chez vous euh, quand euh, Pierre Jovanovic a été là-bas et, et, et a raconté comment les gens faisaient la queue. Pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures devant leur banque pour réussir à aller voir leur banquier et pour que leur banquier accepte de leur donner 100, 200 dollars en cash pour tenir une semaine, 15 jours et puis la semaine d'après il faut retourner faire la queue 4 heures, 5 heures pour retrouver 100, 200 dollars pour pouvoir ça. Alors oh, vous allez me dire. Le Liban, c'est pas la France. D'accord. Alors, la première chose, c'est que le Liban, vous êtes quand même sur un pays très très riche, qui a, jusqu'aux guerres, il jusqu y quelque chose de spécial de Liban qui est que est un, vous avez un pays très très riche qui a basculé très très vite euh, dans un chaos extraordinaire. Mais, peut-être que la France n'est pas encore le Liban. N'empêche que toutes les dispositions que nous prenons en ce moment et la guerre qu'on fait à l'argent liquide sont des choses qui nous rapprochent d'une situation comme le Liban et pas qui nous en éloignent. Et qu aujourd'hui, quand on fait la guerre comme ça à l'argent liquide, on fragilise encore plus le système, on met encore plus de risques sur les banques et on nous rend encore plus dépendants des banques qui sont encore plus risquées. C est, c est, c est, ce sont des choses qui vont à l'encontre du bon sens et à l'encontre euh, de, de, du sérieux qu'il faudrait. Et, et du coup... Ben, face à ce genre de situation, il n'y a qu'une seule chose à faire. Il faut absolument débancariser en partie son patrimoine. C'est très important. Bien évidemment, débancariser en partie en espèces. Hein, petit à petit puisque c'est difficile en France je ne parle pas des grandes fortunes mais c'est difficile en France euh, de retirer beaucoup d'espèces ben un petit peu faut pas en retirer trop non plus moi généralement je recommande d'avoir peut-être trois à six mois de ses besoins euh, en, en cash mais pas tellement plus parce que bon le cash ça se vole ça brûle ça ça peut aussi être retiré de la circulation donc, vous pouvez avoir une loi demain qui démonétise, démonétise vos billets donc il y a quand même des risques aussi associés au cash mais ce qui est important c'est de débancariser au moins en partie son patrimoine parce que euh, il y a des risques bancaires, des risques d'assureurs qui sont importants. Je ne dis pas que euh, le pire va arriver, mais un risque. On prend des assurances contre des risques, et l'assurance contre ce risque, c'est de débancariser au moins en partie. Et plus ils veulent nous forcer à être à l'intérieur du système, à l'intérieur des, des bilans des banques et des assureurs, plus il faut résister à ça, et plus il faut garder cette indépendance, parce qu'il y a un jour, ça se terminera en vie ou mort.